Salut salut, ici c'est Rex et nous voici repartis pour l'épisode numéro 32 de Compotam euh, avec aujourd'hui une grosse remise en question sur euh, bah, toujours euh, mon requiem, le, la petite messe pour le repos, Draft 3, aujourd'hui on va attaquer le record d'arrêt mais avant toute chose, bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, bah, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour avoir les prochains épisodes, hein, enfin les notifications et euh, si tu le souhaites, tu peux également laisser un pouce si cet épisode te plaît et un commentaire euh, afin de pouvoir discuter. Autre chose, euh, tu as sans doute remarqué, et hein, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle, euh, dans les épisodes de Comptable, généralement je creuse pas forcément à fond tous les détails. Hein, le but est de montrer vraiment comment je travaille en avançant. Euh, mais si tu as besoin, toi, euh, de plus d'explications, ou si tu veux toi t'engager dans une voie de compositeur un peu comme je le fais depuis maintenant plusieurs années, euh, j'ai écrit un dossier euh, qui s'appelle Compotable le Compagnon et qui peut te permettre euh, bah, d'aborder le, les questions de composition euh, un peu plus sereinement. Les liens sont dans la description. Alors, aujourd'hui, le record d'arrêt. Alors, la première chose à dire, euh, c'est que, enfin, j'ai eu du mal, j'ai mis du temps, euh, mais il y a une grosse remise en question qui est euh, le fait que, ben, en tant que compositeur, il faut aussi s'adapter au terrain. C'est bien beau, beau d'avoir des envies, mais euh, un chœur composé uniquement d'hommes avec un pupitre entier de contre-ténor, c'est juste impossible. Si je veux qu'un jour mon œuvre soit jouée, euh, c'est quand même un peu l'objectif, euh, c'est même carrément l'objectif, eh ben, il faut que je m'adresse à un cœur euh, d'une géométrie envisageable. Donc, eh ben, pour finir, ce sera un cœur à cinq voix euh, mixte, euh, donc soprano Alto, Ténor, Bariton, Basse. Laissons tomber un peu les, les choses un peu hérétiques de type contre-ténor, qui sont de très belles voix, que j'adore, certes, mais euh, pour en avoir un pupitre entier, bah c'est juste impossible, quoi. À moins de s'adresser à des chœurs professionnels, euh, mais du coup, ça restreint beaucoup la, la possibilité de diffusion de l'œuvre, et c'est pas ce que je veux. Donc, euh, on abandonne cette idée, et du coup, il faut composer pour cinq voix euh, mixtes. Alors je ne vais pas revenir sur les épisodes précédents, mais j'ai pris le temps moi euh, en off euh, de refaire bah, toutes les compositions que, que nous avons déjà traitées, de leur rajouter une voix d'alto, quitte à ajuster un petit peu, je ne vais pas refaire les épisodes parce que rajouter une voix d'alto ça ressemble un peu à rajouter une voix ténor, c'est rajouter une voix euh, avec les certaines contraintes que j'ai euh, de vouloir un, un jeu de contrepoint et pas, pas forcément juste des accords posés les uns derrière les autres. Euh, voilà, mais alors, du coup aujourd'hui le récord d'arrêt, eh ben, on va commencer par ça, on va rajouter à la fois la voix de ténor et la voix d'alto. Alors le récord d'arrêt, comment débute-t-il Il débute euh, soliste, au pluriel, seul, c'est-à-dire euh, bah, le soliste à la voix et les deux solistes instrumentaux qui sont le hautbois et le violoncelle, et donc pas le piano. Euh, qui est certes un seul joueur mais qui est difficilement, enfin euh, on peut le considérer comme un soliste, oui bien sûr, mais pas forcément dans le même sens que les deux autres parce que c'est un, un instrument euh, polyphonique, donc tu peux faire, un, tu peux faire plusieurs voix, hein, c'est ce qui se passe. Euh, en tout cas là, dans ce, ce morceau là, pour l'instant il est au début on a uniquement euh, une mélodie simple. qui est introduite par le violoncelle et reprise par le soliste. J'arrête là déjà pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ben Déjà, on va peut-être regarder un petit peu le texte. Requiem. Donc, les pièces, c'est toujours la séquence Donc la séquence du « Diesiré ». Et donc là, la partie qui nous intéresse, c'est « Recordare ».« Recordare yezupie, quod sum causa tu evier, ne me perdas illa die. Donc cette première strophe qui est donc chantée par le, le soliste, elle dit ceci, Rappelle-toi Jésus très bon, que c'est pour moi que tu es venu, ne me perds pas en ce jour-là, et ne le ne me perds pas, ne me perdas, qui est donc euh, une supplique, enfin une prière, une, quelque chose de très intentionnel, c'est le point évidemment le plus haut, hein. Donc qui est introduit par le violoncelle qui fait une jolie montée. Ne me perds. Ne me perds pas en ce jour. Euh, une vraie. Voilà, il faut que ce soit très très intense. Alors, après, qu'est-ce qui se passe Cohérence me. Alors, cohérence me, c'est distillassus, rede mysticrucem passus, tantus labor non sit casus. À me chercher, tu as peiné. Par ta passion, ta douleur, hein, passion au sens, au sens premier du mot, par toi ta douleur, tu m'as sauvé. Qu'un tel labeur ne soit pas vain. Coherence me, c'est en me cherchant. C'est sous tu as peiné. Donc, coherence me. Donc là, euh, alors, dans le cœur original, il y avait contre-ténor, baryton et basse. Ce que j'ai fait, c'est que la voix de contre-ténor, je l'ai mise naturellement à l'alto. <coughs> Pardon. Je l'ai mise à l'alto parce que c'est une voix qui est finalement pas très très haute. Et du coup, dessus, ce qu'on va faire, c'est composer non pas un alto et un ténor, mais bien un soprane et un ténor. Je me demande comment je vais chanter la voix de soprane, parce que du coup, je vais la laisser se déployer. Mais bon, <rire> on va voir. Alors, le chœur démarre, et le soliste répond. Et là, le soliste est seul. Alors ça, c'est quelque chose que je vais changer. C'est le c 10 style, qui est très à découvert. Euh, il est difficile, d'une part, à chanter, et d'autre part, à entendre. Quand je réécoute l'enregistrement de la démo 2, c'est quelque chose qui me vient tout de suite en tête. Et quand j'essaie de chanter également, c'est très déstabilisant, cette note seule. Il y a des endroits où tu peux avoir des, des accents comme ça, seul, mais là, ça ne fonctionne pas. C'est trop à découvert. D'autant plus que l'harmonie est vraiment pas évidente. Tu vas voir qu'il y a des descentes chromatiques et des choses qui sont pas faciles. Donc si en plus on a des choses, enfin des voix seules, ça devient vraiment très très rude à, à chanter et à écouter. Donc, puisqu'on a plusieurs voix, on a deux voix supplémentaires, ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer les décalages d'entrée et surtout on va remplir cet espace. Alors, on va commencer par le ténor. chose que j'ai peut-être pas fait si j'ai mis les textes. J'ai mis les textes à tout le monde, ouais. Bon. Alors cohérence mais. Et du coup j'ai pas d'instrument pour me guider sur l'harmonie. Donc là il y, a une... il y a des choses assez complexes à voir au niveau euh, conduite de voix. Bon là ça commence en Ré mineur, hein, c'est facile. Hein. Alors j'ai le choix. Soit je fais un Ré qui est en réponse du baryton, soit je fais un Fa qui est en réponse de l'alto. Hein ah, Première chose, premier constat, si c'est un Fa, je suis embêté parce que derrière, les altos ont un Mi. Mais si je mets un Ré, j'ai le même problème. Donc ce qui est sûr, c'est que ça ne va, va pas pouvoir être une note tenue sur l'équivalent d'une blanche pointée, c'est-à-dire une blanche liée à une noire, il va forcément y avoir quelque chose qui change. Par contre, du coup, si je mets un Fa, ça veut dire que comme derrière l'alto a un Mi, euh, je vais être obligé de l'accompagner, donc ce serait dommage. Donc du coup, ça sera plutôt un Ré. Et par contre... Euh, ah bah du, du coup tu as le do dièse du Qu Que et Ok euh et du coup, au niveau des sopranes. Donc là, j'ai un do dièse. Do dièse mi. Et j'ai un la. D'accord, on, on est en la, donc en fait. Euh, et du coup, si je le fais partir... Ah oui, si je le fais partir de blanche en blanche, il va se retrouver à l'unisson avec l'alto. Sauf que lui... Ah, c'est intéressant parce que du coup il répond à l'alto en prenant les mêmes notes ce sol n'appartient pas à l'accord hein, donc on l'oublie donc on serait un accord de ré euh faire l'enchaîner parce que du coup ils va se retrouver rythme avec un rythme un petit peu différent des autres voix qui prennent leur temps. Il y a, il y a, il y a une silence entre les deux. Euh, là pas pour les sopranes parce que sinon le texte va être vraiment trop écarté euh, parce qu'après enfin, il faut qu'on enchaîne sur le listes. Ah, alors, plusieurs choses qui vont pas. Il va pas ce là. Il ne fonctionne pas ici. On peut peux lui mettre un R? C'est trop conclusif, je pense. Non, je vais les mettre exactement. Il va être à l'unisson avec les altis. La difficulté, c'est de commencer. Hein. là on a un la sur assis et ça fonctionne pas. Euh, il peut avoir la même chose que les ténors, c'est à dire qu'au lieu d'avoir une tenue il va avoir un petit changement Ah et du coup là je me retrouve avec une septième Septième, non pas une septième, je dis n'importe quoi, je retrouve avec un Ré ad 4. C'est-à-dire, ta, ré, fa, sol, la. Et ce qui est marrant, c'est que ça fonctionne. Parce que, euh, parce que les voix sont en conduite, elles sont des choses relativement euh, conjointes. Bon, t'as une tierce à là, au, au soliste, mais ça va, après c'est conjoint, c'est pas gênant. Euh, et donc c'est disti Là, on a un Do mineur. Ah oui, mais sauf que là, je me retrouve à l'unisson avec les baritons. Qu'est-ce que j'ai le choix aussi Je peux remettre un sol. Alors, faut remarquer que les altos. Ah oui, c'est une bonne remarque ça. Les altos sont au-dessus des sopranes là pour le coup. Euh... Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, on va pas les laisser là. Voilà, ça lui donne une petite ouverture, ça va pas être simple à chanter. Quelle chante Que chante notre ténor qu'on a un petit peu oublié là euh, Bah tiens, on va lui laisser sa petite respiration, et du coup il va se retrouver à l'unisson, enfin à l'homorythmie avec les sopranes, et qu'est-ce qu'on lui fait chanter c'est partir plus tard. Euh... Hop, à la répétition des sopranes. Euh... La sous de si bémol majeur qui suit hein. si bémol réfa mais j'ai pas forcément euh, parce qu'avant à ça si bémol réfa dièse suivi de si bémol réfa toi si mineur suivi de si bémol majeur donc la tierce ne bouge pas c'est rigolo qui est donc le ré. Et le seul ré qu'on a, il est au soprane et au baryton. Donc il y a deux octaves entre les deux. Ça renforce un petit peu l'harmonie, ça fait moins disjoint que ce qu'il y avait avant. C'était assez flottant quelque part, parce qu'on ne savait pas trop comment on était dans l'harmonie. Dans bon, c'était un peu voulu. J'aime pas trop qu'il y ait trop de ré. Parce qu'encore une fois, c'est la tierce de l'accord, donc c'est puissant comme, comme note. Euh, ce qui me manque, Ce qui me manque, c'est du fa. Ce qui me manque, c'est du fa. Le mettre ici histoire de passer le Ré qui est la, la note de tierce on déjà à l'octave ce qui est toujours bien parce que la tierce quand elle est trop basse c'est pas très audible parce que ça ça a des propriétés physiques qui font que. Euh, enfin, acoustique. Qui font que c'est plus agréable quant à la tierce de l'accord qui est posé dans les notes aiguës, plutôt que dans les notes graves. Euh, bon. Et après, on est en homorythmie. Ceci dit, c'est pas obligé. Si, c'est obligé. À cause de la prosodie. Je peux pas resserrer indéfiniment remarque si je mets que des noirs ça tiendrait parce que comme l'accent en fait l'accent tonique de ré des mises est sur un mi et en plus il est écrit allez ça se tente. la mineure ré On va le donner au soprane. Voilà, là, j'ai une septième. J'ai un la 7 qui me permet d'aboutir sur un ré qui, lui, est majeur. Ré des mystiques, sous Ça voulait dire quoi, ça, déjà par ta passion, tu m'as sauvé. Donc on aboutit sur un... On est en Ré mineur, hein, mais on aboutit sur un Ré majeur qui est vachement plus éclairé du coup. Sauf que c'est un Ré majeur 7. Et avec la septième, au soliste. Allez, je vais le laisser sur son mi. Hein. Ou alors... étrangères étrangères hein, pourquoi un si bécard parce que sans ça tu as un accord de seconde augmentée ici hein, euh, c'est trop grand c'est un saut qui a une couleur très particulière et c'est pas ce dont j'ai envie ici je voulais juste une, une mélodie euh, voilà conjoint. Ce qu'on a augmenté à l'oreille, c'est pas conjoint. Même si en théorie musicale, bah, on passe quand même d'un si à un do, mais un, on passe un si bémol à un do dièse, donc ça fait quand ouais. même un... pardon, ça fait quand même un grand écart. Euh, alors et du coup ici on a un gros gros gros crescendo. Tantus labor non si casus, qu'un tel labeur ne soit pas en vain. C'est un accord de sol. Et là, pour moi, c'est... Euh c'est hors-champ <rire> En chauffant bien la voix, les bonjours, je peux le sortir, ça m'est déjà sorti de, arrivé de sortir des larmes, mais en fait, euh, ma vraie voix au-delà du fa, ça devient compliqué. Euh, on va dire qu'on va y arriver, hein. au pire, on prendra des techniques électroniques, mais j'aime pas ça parce que ça fait des voix de canard, c'est moche. Euh... Si j'arrive à chanter ça comme il faut, mais après un jour, j'espère qu'un cœur chantera ça. C'est toujours la même chose. On ne sait jamais. Hein. Sol Et Ré. Ah, oui, mais non, pas à l'octave avec les sopranes, c'est dommage. Euh, bon, en même temps, j'ai cinq voix plus le soliste, donc j'ai six voix. Euh, pour un accord simple de trois notes, forcément il y a des redites. L'idée c'est d'éviter... L'idée c'est d'éviter qu'il y ait 2 euh, voix qui restent accrochées ensemble trop longtemps. Ce qu'on peut faire, c'est apporter des mouvements. Ouais, mieux. Le mi n'est pas, le fa passe. Euh... Est-ce que je peux me permettre de faire ça Je sais pas. Non, tu vois ça, ça marche pas. Ok. Il y a juste les sopranes, je sais pas comment je vais les chanter <rire> Ok Alors qu'est-ce qui se passe après ça Alors après ça, il euh, y a une partie qui est le thème alors l'un des thèmes, en fait le deuxième thème alors, euh, historiquement, euh, le deuxième thème euh, fondamental de la séquence. Hein, à l'époque où on considérait la séquence en entière, hein, c'est un seul texte, hein, tout ça depuis le irae jusqu'au Lacrimosa. Il euh, y avait euh, un certain nombre de petits thèmes et deux thèmes principaux, le premier était celui du Baby room et le deuxième c'est celui-ci. avec un balancement au piano qui est très caractéristique. Et les voix répondent. Ok Alors ce thème-là, donc je disais, c'était historiquement l'un des plus importants, et c'est encore euh, le cas, quoique j'essaye de, euh, apporter des variations, et on le verra dans les prochains morceaux, et je pense dans les prochains épisodes, du coup, euh, l'idée c'est de ne pas garder, pour l'instant c'est un peu trop verbatim, en particulier euh, dans le prochain qui est euh, Kung Fu, et puis le dernier qui est la Grimosa. Euh, donc il va falloir trouver des variations à ça. Mais là ici c'est pas le cas parce que c'est la première exposition du thème. Donc il euh, n'y a pas de variation à apporter un truc nouveau. Euh, juste là on va rajouter les deux voix qui manquent. Euh, donc injemisco, Tanquamereus, qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs là Culparu bet vultus meus, supplicanti parce deus. Voix, je gémis comme un coupable, et le péché rougit mon front, Seigneur, pardonne à qui t'implore. Donc on continue dans la supplique, hein. tout ça, c'est ça reste une grande, grande prière. Euh, donc les voix rentrent les unes après les autres, euh, à une mesure d'intervalle. Là j'ai deux voix à intercaler. Soit je les fais partir vachement loin et donc du coup ils vont avoir des phrases qui vont arriver très tard, soit euh, je, réduis, euh, je réduis les moments des entrées pour qu'il y ait une entrée à chaque blanche. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Euh, autre chose au niveau du positionnement du chœur, les sopranes et les altos sont deux extrêmes, les ténors sont les basses sont au milieu et baryton et ténor entre les deux, euh, histoire d'avoir un équilibre encore une fois acoustique, euh, Les plus c'est grave et plus c'est vers le centre, c'est l'idée, donc les voix les plus aiguës sont, se retrouvent aux extrêmes. Euh, je vais faire partie de les ténors d'abord, histoire de garder, euh, de garder l'arrivée des Sopranes pour euh, un peu la sur le gâteau, quelque part, elles vont, elles vont, ils ou elles hein, vont rentrer en dernier. Alors, les ténors. Les ténors, que nous raconte le piano à ce moment-là Nous sommes sur un accord de Ré. Ensuite, nous sommes sur un accord de sol. Je vais prendre la même prosodie que les basses. Sauf que ça ne va pas marcher, regarde pourquoi, là j'ai un Ré, au-dessus j'ai un Mi, ça, ça risque de faire quelque chose de bizarre. En fait, il faudrait que je fasse ça, et du coup, Donc, ça, ça marche pas. Ah, attends, on va voir sur la deuxième partie, c'est encore un accord de sol. Ouais, et lui, il a une belle note de passage. Ça marche pas alors donc ça marche pas ok donc je peux pas garder euh pas garder ce que j'avais fait pour les basses qui ont leur entrée très particulière et donc on va les laisser rentrer à nu ok donc du coup eux vont rentrer ici après les sopra après les altos et les sopranes rentreront en tout dernier laissons les basses rentrer en premier avec leur joli thème mmh. Ça c'est la ligne de chant en fait, hein. donc il faut les laisser. Quelque part ils, sont, ils, de, ils devraient être presque en dehors, ils ont une belle voix hein, les, les basses là. Alors les ténors du coup commencent ici sur un accord de sol. Euh... Ok, et du coup comme ils ont un si, c'est un si qui est en réponse des basses. Donc c'est bien, on leur offre leur Si sur un plateau. Et du coup, euh, ils se retrouvent à monter, on est sur un accord de Fa mineur. Euh, Est-ce que je peux faire Et là, on arrive sur un Mi tout naturellement. C'est joli, ça. Belle ouverture. Intimisco. Avec un beau Mi euh, bien, bien lumineux. Donc pas comme j'aime le chanter, n'est-ce pas euh... Donc je mets une blanche pointée parce que c'est la prosodie qui est donnée. Et tu vois qui est repris aux altis derrière. Donc le ténor. Faudrait Il faudrait qu'il redescende. Tam quam Envie de mettre un dos là, mais j'ai un rire à la base donc non, et les baritons montent sur les. Alors, j'ai la basse qui monte sur son modif habituel, j'ai le baryton qui descend leur rejoindre, j'ai les saltos qui descendent, donc ce serait normal quelque part que les ténors montent. Et on verra après ce que feront les sopranes, mais certainement qu'à un moment il faudra qu'ils montent aussi. Donc, culpa robet, vultus meus Alors, le dollar ne fonctionne pas, donc on va faire une descente conjointe. <rire> j'égraine les notes des accords, hein, c'est bon. Il est bizarre ceci. Parce que c'est un accord de Ré. Bon, alors du coup, euh... ouais il y a la... le Ré à la base, c'est pas utile, donc du coup on va le laisser sur son Ré tranquillement, il va me faire une petite pédale de Ré. Voilà, ça ça marche. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que bah, la deuxième phrase, c'est une copie de la première. Normalement, un peu de choses près. Supplicanti par Alors, évidemment, pas à la fin. Pas à la fin. Euh... Jusqu'où Euh, pas ah oui la prosodie un peu différente aussi euh... pas a a a, -a -c e e d e e -us. Donc du coup, un euh, hein. Ouais, un peu de cliché, mais bon, ça fonctionne. Alors, le soprane nous fait quoi là-dessus Eh bien, le soprane, hein, ou la soprane, euh, le pupitre de soprane, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Euh, pareil, il va arriver en contre-temps, enfin sur un temps faible, comme les baritons, comme les ténors, pardon. Justement, un contre-temps des baritons, c'est le but. Donc on a un accord de fa mineur fa Du coup, il va prendre un peu la même prosodie que le baryton, c'est-à-dire des valeurs longues. Okay, ça ressemble aux mélodies qui sont dans, dans, dans toute cette air, dans toute cette mouvance là, c'est pas déconnant, c'est dans, dans le ton du truc. Ah, parce que ce fa du coup rouvre pour la deuxième partie de la phrase et bien entendu il n'y aura pas ça à la fin euh... donc on se retrouve ici et donc je vais reprendre tout ça Attends, je... ouais. et donc là paf On réécoute juste tout ce petit passage là avec tout le monde mmh. Ah oui, c'est le fa des ténors. Presque, j'ai envie de faire mince. Voilà. Pardon, je me perds un peu, je voulais juste ici prolonger un peu la blanche. ça donne le témoin aux altos. Hein, tu vois le ré des ténors qui est repris directement par les altos. Bon, on va partir là-dessus. Il y aura peut-être encore des retouches. Mais bon, c'est l'idée. Et je pense que du coup, ben... En fait, ça c'est la deuxième prise du thème. On va en parler tout de suite. Mais grosso modo... C'est copier-coller. Parce que, comme disent les amis d'Outre-Manche, repetition legitimizes. Ce qui rend légitime. La, ré la, la répétition rend légitime. La répétition rend légitime. Hein? La répétition rend légitime. La répétition rend légitime. N'est-ce pas La répétition rend légitime. La répétition rend légitime, j'ai plein de copier-coller à faire, ça tombe bien, hein la répétition rend légitime, ou légitimise, comme on veut. Euh, donc on a une deuxième fois la même chose, et on est au bout du morceau, et ça fait 58 minutes, punaise. Donc du coup, oui, juste pour finir, parce que là je suis allé un peu vite sur la fin, effectivement il y a un copier-coller, avant ça, Euh, bah tiens, on va écouter toute la fin Donc depuis le, le premier moment on a introduit tout le monde, hein, après la, le soliste qui passe le témoin au cœur. Alors, non quand même, il y a 2-3 bricoles là. Euh, il y a trop de Do dièse. Il y a trop de Do dièse. Euh... C'est un accord de La7. Et ça manque beaucoup de La. Et après, Ré. Voilà. C'est mieux. Donc Ré Fa et La Sol La. Je voulais dire Mi Fa, on est d'accord. Et La Sol La. Ce qui fait que on a quelque chose d'un peu plus équilibré. Ok, donc euh, si je reviens, hein, désolé pour ce petit intermède. Euh... Mon téléphone a fait une coupure, je n'ai pas compris. Euh... Bon, on verra bien, j'espère que je n'aurai pas trop perdu grand chose. Qu'est-ce que je disais Oui, euh, j'étais sur la fin de ce thème-là. Euh... et donc une reprise de chant au soliste au pluriel Prise de ce balancement. Ça c'est traité comme un deuxième couplet donc il se passe exactement la même chose. Il hein. euh, y a des trucs en rouge de partout qu'il faudrait varier. J'en suis pas complètement persuadé encore. Et c'est le cœur qui termine le mort sur Juste un petit truc que je voulais rajouter avant de complètement finir sur ce sujet-là, au piano. Il y a des choses intéressantes dans ce balancement, et notamment, euh, on l'a déjà vu plusieurs fois, il faut écouter... Je vais te mettre le piano seul, hein. je vais enlever tout le reste, histoire que tu aies juste le piano. Il faut écouter la voix intérieure de la main droite. Elle a des belles montées. Donc voilà, il y a des toutes petites bricoles de variation dans la partie supérieure dans l'ornement, mais l'important c'est la voix intérieure qui porte vraiment le, le chant. Et pourquoi c'est important C'est parce que je suis en train de travailler aussi en parallèle euh, Lacrimosa, qui demande un énorme boulot. Donc euh, si je veux te présenter quelque chose de vraiment sympa sans en faire 10 épisodes, euh, bah, je travaille déjà dessus, mais tu vas voir, euh, je pense que je te garde de belles choses. Euh, on n'en est pas encore au Lacrimosa, mais on, on s'en approche quand même, on en est au record d'arrêt, donc c'est dans deux morceaux. Sachant que j'en ferai pas plus sur les records d'arrêt, ce morceau, cet épisode est bien assez long. Euh, bah donc je pense que je t'en proposerai un enregistrement, euh, certainement juste la partie de ce liste, parce que je me vois pas de chanter le soprano pour l'instant. Euh, et voilà, donc, pour les records d'arrêt. Et la prochaine fois, on attaquera donc le Confutatis. Confutatis. Eh bien, merci de ton écoute, et encore une fois, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce, à activer la cloche, tout ça, tout ça. Euh, mon dossier compagnon, euh, compétable compagnon, est dans la description, n'hésite pas à te l'approprier, et à bientôt. Ciao, ciao. sous Precios me